Je m'appelle Agata Koach. Je travaille pour des projets internationaux de théâtre de Varsovie qui s'appelle Ter Warszawa. C'est le théâtre de répertoire de la grande tradition pour le théâtre contemporain en Pologne. En Pologne, le théâtre public, c'est le théâtre qui est basé sur le modèle de théâtre de répertoire, alors le théâtre où euh, les arts. Les acteurs, les artistes sont liés au théâtre en tant que des employés. Alors on a un groupe d'acteurs avec qui on travaille sur des pièces, des performances qu'on produit. Il y en a cinq, six par année, euh, avec des metteurs en scène différents qui sont invités par le directeur artistique, euh, dans le cas de Taylor Vachava, qui a fondé cet ensemble d'acteurs il y a euh, presque 20 ans. Nous travaillons ensemble dans l'équipe qui se développe en tant que communauté, en tant que communauté d'expérience, communauté de l'art, communauté des idées qu'ils qui, qui, qui sont à partager entre nous, et qu'avec chaque expérience de production, avec des metteurs en scène et des auteurs invités, apprend quelque chose de plus et renforce ses compétences aussi sur la scène qu'en tant que l'être humain, et, et on essaye de le partager avec le public. On est supporté d'une manière indépendante euh, à des tendances euh, gouvernementales. On est plutôt euh, lié euh, au niveau budgétaire euh, à la ville de Varsovie qui est notre euh, patron. Euh, et c'est une situation où, euh, où nous faisons partie de cette politique publique de la ville de Varsovie en tant que ça. Alors nous savons que notre statut et notre marque en tant que théâtre à la chaîne internationale, c'est aussi la marque qui est promue en tant que, en tant que ville, en tant que ça, dont, dont quoi, en quoi Pologne peut être fière. Pour nous, être, faire partie de l'Europe, c'est l'essentiel pour tout ce qu'on fait euh, en tant que le, les artistes, en tant que l'institution. Nous savons que l'Europe, c'est l'idée principale euh, de l'échange euh, des idées, des libertés d'expression, de, des grandes questions euh, auxquelles on doit faire face euh, maintenant tous. Alors euh, nous aimerions, euh, et nous, nous, nous le faisons, euh, d'inviter aussi des artistes européens qui viennent créer, travailler avec nos acteurs et des idées qu'ils partagent avec eux, des pièces qu'on produit, ils restent dans nos répertoires pendant pendant des années, parce que ça, c'est un privilège de système de théâtre public en Pologne, que les productions, une fois produites, ils restent dans le répertoire pendant des, plusieurs saisons. On change pas de cet éventail si souvent que des saisons ou que des directions artistiques proposées. C'est vraiment le potentiel et le catalogue qu'il reste et qui reste accessible pour le public pendant des années. Alors, on se réjouit de pouvoir inviter des artistes comme René Paul, comme Cornel Mundruccio, qui travaillent avec des acteurs à nous, avec qui on parle des idées que nous trouvons brûlantes, euh, qu'on nous négocie et on crée ensemble euh, des productions qui après sont notre témoignage euh, commun euh, qu'on partage.